Mito is from Mars, Moi c'est Eric Zemmour, le calife de l'amour Qualifié pour le second tour, ma parole est de retour Apparemment je suis pour la haine, mais qui sait qu'à tu le peine j'ai bouffé tout le FN, dites pas merci si c'est pas la peine Et j'ai tout fait pour mère patrie, citoyens et citoyennes Même si j'en ai pas les gènes, suis plus français que la moyenne J'ai pas peur de paraître obscène, car c'est la France qui m'obsède Son histoire coule dans mes veines, si vous êtes zen, suivez la bonne chaîne Je sais que ça vous dérange, que je défende la France Vous qui prônez la délinquance, la décadence et la souffrance Mes écrits parlent d'eux-mêmes, Jésus-Christ perd de l'avance la Civilisation crève et nos rêves dans le silence. Ils ont essayé de me faire taire, jamais se laisser faire par la justice et ses fers. J'ai l'éloquence de Lucifer, j'ai une cohérence de fer. La défense de Voltaire, fais-moi passer pour Hitler. Je te baise avec les lumières. Oh. Oh. Rhétorique en place, argumentaire en béton. Mes polémiques fracassent, et mes bouquins font du pognon, Eric Zemmour à la classe. Je mets des claques à tous ces laxistes, ces fils de pute en cravate qui font que défendre les terroristes. La France va devenir vide vide de substance et de destin, on avance vers le suicide et vous vous en lavez les mains. Je lui rendrai toute sa grâce, la rendrai plus grande que Rome, ma république c'est la, la race, et gouvernée par des hommes. Mes mots tranchent comme des lames, car ils viennent de mon âme, mon cerveau est une arme dont je me sers pour tuer l'islam, je me sers aussi de votre rap de merde, sous culture de mes deux, la pop et le hip hop à la trappe, Z2022. Mes mots tranchent comme des lames, car ils ils viennent de mon âme mon cerveau est une arme dont je me sers pour tuer l'islam je me sers aussi de votre rap de merde sous culture de mes deux la pop et le hip hop à la trappe z2022 oh ali plus petit je me souviens de oh je venais m'acheter dis-moi après les idiotes oh ali plus petit dans le shit oh really oh really never come et on, allez, mais vous, vous, vous on, il n'y a pas ça